Coucou tout le monde, c'est Samira du blog arituto.com et dans cette vidéo je vais vous proposer euh, quelques astuces simples et faciles à, à mettre en œuvre pour euh, ranger vos feutres, euh, vos feutres écoliers ou même vos feutres artistes, pour vous épargner un temps précieux de recherche qui pourrait être pénible des fois et qui pourrait vous faire perdre votre motivation. Alors... Si comme moi vous avez des feutres qui traînent quelque part, euh, soit dans des tiroirs ou dans des, euh, je sais pas, dans des trousses, etc. Je vous propose déjà de faire un tri et de les ranger en fonction de leur gamme de couleurs, de tons ou alors de leur marque. De les mettre dans des bocaux en verre, par exemple, pour cet exemple, moi je les ai mis dans, dans des bocaux en verre en fonction de leur tonalité. J'ai mis des feutres de différentes marques, des feutres de tons chauds dans un bocal de ton froid et puis de ton neutre et puis de ton intermédiaire et comme ça ça va me faciliter euh, tout simplement euh, mon coloriage si jamais je fais un coloriage monochrome et eh bien j'ai tous mes feutres de, de, de, des mêmes tons, on va dire, dans un seul bocal et comme ça c'est beaucoup plus facile pour moi. Sinon vous pouvez non seulement les mettre dans des bocaux mais décorer ce, ces bocaux, c'est-à-dire prendre un pochoir ou alors si vous avez des autocollants ou alors de la peinture acrylique etc. et eh bien vous décorez votre bocal comme ça, ça va encore mieux présenter et c'est non seulement plus joli et c'est aussi agréable d'avoir ça sur son plan de travail. Sinon vous avez aussi euh, des, euh, des grands euh, bocaux mais c'est plus en verre mais c'est en, soit en terre ou alors euh, en terre cuite ou alors en porcelaine dans, le, dans lesquels vous allez placer vos feutres de gros calibre c'est à dire des, des feutres qui sont un peu plus larges comme les Twin Markers ou alors les Pro Markers et vous allez les, sé les sélectionner aussi en fonction de leur marque ou alors en fonction des... Euh, de leur euh, tonalité colorimétrique, des, euh, des feutres de ton froid, etc. Et comme ça, vous avez une jolie présentation vue de haut et vous saurez beaucoup plus facilement prendre votre feutre euh, parce que bon, voilà, il est à portée de main et... Euh, ils sont tous bien réunis dans un seul bocal et c'est très très joli, déjà esthétiquement ça présente aussi très très bien. Alors il y a la deuxième astuce et certainement vous devez aussi l'utiliser, c'est de placer vos feutres dans une sorte de caisse, qu'importe qu'elle vienne de chez Ikea ou de chez Action, celle-ci vient de chez Action, euh, surtout si vous aimez euh, un petit peu fouiller dans les caisses et eh bien c'est l'endroit idéal pour placer tous vos gros feutres, euh, gros feutres pardon moi j'ai mélangé les pro marqueurs avec les twin marker et euh, comme ça voilà je sais me retrouver une fois que j'ai besoin de, de colorier avec ces feutres eh bien je sais où les trouver alors il y a une autre alternative euh, c'est à dire euh, l'astuce numéro 3 c'est de les mettre dans des caisses avec des compartiments des caisses à compartiments euh, cette caisse non, euh, normalement c'était euh, la caisse qui euh, contenait euh, des petits euh, bocaux de peinture euh, sur porcelaine une fois que je les ai euh, utilisés euh, voilà donc j'ai gardé j'ai conservé cette caisse et donc j'ai euh, placé mes feutres euh, écoliers euh, enfin de, de, de gros calibre euh, dans le premier compartiment et j'ai mis mes charpies dans le second compartiment et comme ça c'est beaucoup plus facile à moi de me retrouver de m'y retrouver pardon alors sinon vous avez des euh, des étuis qui viennent euh, d'origine avec euh, le, le, les feutres et je trouve ça vraiment euh, très très chouette de conserver euh, cette euh, je veux dire euh, cet étui parce que non seulement il fait pour euh, c'est imperméable et puis euh, vous avez euh, généralement une petite tirette avec euh, voilà avec la possibilité de le déplacer facilement euh, donc c'est une petite sacoche qui vient avec les feutres sinon vous pouvez vous acheter une autre sacoche euh, je veux dire à maquillage, à toilette etc et celle-ci vient de chez Primark et c'est une sacoche qui ne contient pas de compartiment ni de séparation donc euh, c'est vraiment euh, comme on va dire une sorte de fourre-tout et dans laquelle vous pouvez mettre aussi vos gros, feux, vos gros feutres et euh, ce qui est chouette avec ces euh, sacoches c'est qu'elles sont jolies vous pouvez les, les placer n'importe où elles présentent bien et en plus vous avez aussi la possibilité de vous déplacer avec. Et voilà, je trouve ça vraiment très chouette. Et puis, c'est bien plastifié de l'extérieur. Donc, si jamais vous oubliez un feutre ouvert, vous ne risquez pas de, voilà, de tâcher votre plan de travail. Alors, sinon, vous avez des sortes de... Vous avez des sortes de bacs qui se clipsent les uns sur les autres. Ça donne un rendu très harmonieux et pratique à la fois. Alors ça va vous faire gagner un, un temps fou. Et ça va vous éviter de laisser traîner vos feutres sur la table. Donc ce sont des compartiments, euh, on va dire des bacs, euh, dans lesquels vous allez placer aussi vos feutres en fonction de leur couleur, etc. Et je trouve ça vraiment très très chouette parce que ça présente bien. Et puis vous pouvez... Euh, Augmenter la hauteur de ces bacs, je vous déconseille de dépasser euh, euh, six ou 8 rangées parce qu'après le voilà ça, ça affaiblit le comment on va dire ça le support. Mais sinon voilà c'est une alternative. Donc euh, voilà ce sont cinq astuces que je vous propose qui sont faciles à réaliser, accessibles à tout le monde. Et euh, qui ne sont pas très coûteuses dites moi en commentaire si euh, vous avez d'autres astuces comment vous présentez vos feutres si euh, ces astuces euh, vous conviennent si vous les utilisez déjà et euh, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me faire à me donner euh, je veux dire un petit like me, me mettre un petit pouce haut et euh, voilà de commenter aussi la vidéo et de la partager et de me poser des questions je suis toujours très très contente de vous lire et je vous remercie infiniment pour tous vos encouragements, pour tous vos commentaires, etc. Donc voilà, euh, je vous ai mis euh, cinq autres astuces la suite de cette vidéo en article. Vous aurez d'autres euh, idées de rangement. Donc voilà, je vous invite à lire l'article. J'ai mis le lien juste en dessous de cette vidéo. Je vous invite aussi à télécharger votre kit de coloriage gratuit. Le lien se trouve aussi juste en dessous de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, pour d'autres tutos. Merci.